Aujourd'hui, on va voir ensemble les aliments à éviter pendant la crise de goutte. Tout d'abord, abonnez à ma chaîne, partagez, commentez et cliquez sur j'aime. Lors d'une crise de goutte, l'organisme fait face à une augmentation du taux d'acide urique, un composant du sang issu de la dégradation des protéines, qui devient trop élevé. Or, cette maladie rhumatismale inflammatoire est malheureusement synonyme de douleur articulaire. Cela induit en effet des dépôts indésirables de cristaux d'acide urique dans l'articulation touchée, genoux, gros orteils, etc. Et c'est en effet très douloureux pour le patient goûteux. Si cette solution n'est pas miraculeuse, limiter sa consommation excessive de certains aliments riches en purine et acide urique peut toutefois s'avérer utile. Cela peut en effet limiter l'hyperuricémie pouvant déclencher de nouvelles crises douloureuses. Voici les aliments et habitudes alimentaires à éviter en cas de crise de goutte, en complément de votre traitement médicamenteux. 1. Limitez votre consommation d'alcool. Que ce soit en période de crise ou au quotidien, il est toujours conseillé aux patients atteints de goutte de limiter, voire stopper leur consommation d'alcool. Cela vaut aussi bien pour les alcools forts, Rhum, vodka, gin, whisky, que le vin ou la bière avec ou sans alcool. En effet, les boissons alcoolisées favorisent la formation d'acide urique. Cela augmente donc les risques de souffrir de crise de goutte aiguë ou de faire une récidive. La bière est notamment particulièrement riche en acide urique. Environ 205 mg par 300 ml. Niveau boisson, privilégiez plutôt les boissons non sucrées, eau, thé et tisane, café. Il est important de boire beaucoup d'eau plate ou gazeuse alcalinisante riche en bicarbonate pour diminuer l'uricémie, 1,5 à 2 litres d'eau par jour, par exemple de l'eau de Vichy Célestin. Cela va favoriser l'excrétion urinaire de l'acide urique accumulé. 2. Les matières grasses saturées. Les matières grasses saturées dans les aliments sont liées à un risque accru de déclenchement d'une crise aiguë. À cause de ces graisses aux effets cardiovasculaires néfastes, notre organisme ne parvient pas à bien éliminer l'acide Cela conduit donc à son accumulation, d'où l'important d'opter pour un régime alimentaire moins gras. En outre, une prise de poids... Voire un surpoids et une hyperinsulinémie sont des facteurs de risque de goutte. En période de crise ou d'accalmie des rhumatismes, limitez la consommation de sauces industrielles et de crème fraîche grasses. Attention également au lait entier, au beurre ou encore au fromage gras. Pour vos produits laitiers, privilégiez absolument le demi-écrémé et adoptez les fromages à moins de 20% de matière grasse. 3. Les viandes. Dans les viandes et autres produits riches, en protéines animales, oeufs, etc., on retrouve une forte dose d'acide rique. Cela peut atteindre 100 à 200 mg par portion de 100 g. Il faut également se rappeler que les viandes, et notamment la viande rouge, contiennent énormément de graisses saturées. Cela concerne aussi bien les viandes jeunes, veaux, etc., que les viandes grasses, moutons, etc., les merguez et le gibier. Attention également aux viandes séchées ou fumées et aux bouillons en à la viande. Au contraire, d'autres viandes comme le lapin, le poulet ou la côte de bœuf contiennent moins d'acide urique, ce qui ne signifie pas qu'il est possible d'en abuser. Aussi, lors de la survenue d'une crise de gouttes et pour prévenir les crises multiples chez les personnes prédisposées, réduisez votre consommation globale de viande. 4. Les charcuteries et les abats Les charcuteries sont riches en protéines d'origine animale. Elles sont donc également en acide urique, plus de 100 mg par portion de 100 g de charcuterie, d'autant qu'on y retrouve aussi des graisses saturées en grande quantité. Pour les abats, il faut compter pas moins d'environ 300 mg d'acide urique pour 100 g. C'est deux fois plus élevé que pour les viandes. Par ailleurs... Certains abats tels que le foie de veau ou le foie de volaille font exploser le compteur avec des teneurs tournant autour des 400 mg par 100 g. Cela joue donc un rôle sur la prévalence des crises. Même en dehors des crises de gouttes, il est donc déconseillé de consommer ce type d'aliments. 5. Les poissons Vous pensez que si les viandes sont des aliments déconseillés en cas de crise de gouttes, vous pourrez les remplacer par du poisson Attention car ils peuvent aussi augmenter l'uricémie au même titre que les viandes et abats. C'est particulièrement vrai pour certains poissons cabillaud, hareng, anchois, sardines. Attention notamment aux poissons gras macros, truites, saumons leurs matières grasse ont un effet délétère sur l'organisme. Notez en outre que les coquillages et crustacés ne sont pas plus conseillés. En effet, les fruits de mer contiennent aussi de l'acide rique. Il faut donc éviter ces aliments en cas de crise de goût et les consommer occasionnellement en dehors. 6. Les aliments riches en fructose Le sucre en excès n'est jamais bon, car il entraîne une augmentation de l'insuline qui va freiner l'élimination de l'acide Toutefois, le fructose est le sucre le plus déconseillé. Lors de sa dégradation dans l'organisme, il donne en effet lieu à une production d'acide rique. C'est la raison pour laquelle les aliments qui en contiennent sont à consommer avec modération. Cela comprend le miel, les jus de fruits, notamment les plus riches en fructose comme le jus de raisin ou le jus de pomme, les confitures, les sodas et les boissons sucrées en général. 7. Certains légumes Heureusement, cela ne concerne pas tous les légumes. Néanmoins, certains d'entre eux contiennent des quantités élevées d'acide urique pouvant favoriser le déclenchement d'une crise. Outre les légumes secs, les légumineuses comme les lentilles, haricots, cela concerne aussi les jeunes pousses d'épinards, les choux-fleurs, l'oseille, les asperges ou encore les champignons. Dernière chose, méfiance face à certains compléments alimentaires. Tous les compléments alimentaires, aussi naturels soient-ils, ne sont pas forcément conseillés. La spiruline et la levure de bière sont déconseillées en cas d'excès d'acide urique, car elles contiennent elles-mêmes des taux élevés. Si vous avez aimé notre conseil, n'oubliez pas de mettre un petit clic, un commentaire et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de nos informations.